Bon, de base, je voulais pas du tout faire de vidéo à propos de ce sujet, euh, déjà parce que j'ai pas forcément de trucs à dire à propos donc, du confinement. Euh, je suis un peu comme tout le monde, je reste chez moi et je fais pas grand chose. Et en plus, c'est totalement contradictoire parce qu'en faisant rien, je pourrais faire plein de vidéos, mais j'en fais pas. Et comme il y a le jeu Legacy of the Duelist euh, Link Evolution qui est sorti sur Steam, ainsi que le serveur temporis sur Dofus, je suis pas mal pris sur le gaming. Et les lives, donc. Mais comme si je fais rien, bah ma chaîne se retrouve sans vidéo, bah je suis un petit peu obligé de faire cette vidéo. Parce que si on fait pas de vidéo, bah YouTube il aime pas trop ça. quoi. Du coup, à dire que je ne fais pas de vidéo, en fait bah avec celle-ci il y en a une. Au départ, avant le confinement, j'avais prévu de faire plein de vidéos. Surtout une qui allait découler sur plein d'autres. C'était l'ouverture des duel Overlord. Pour vous dire, j'attendais même énormément de boîtes, puisque j'en avais commandé une bonne quantité. quoi. Mais il a fallu qu'un putain de virus bah, vienne gâcher tout ça. Ça fait bientôt 3 semaines que je suis comme un chien-chien à attendre le postier. Et à chaque fois, il y a une excuse. À cause du corona, on livre pas. Non, vous en faites pas, votre colis va arriver. Ah bah en fait, ils sont trompés de centre de tri, du coup, il ne sera pas livré à la date. Franchement, à la poste... Euh... À quelle famille appartient cet écu suis tellement énervé que je me dis que si je chope le postier, ça peut mal finir. C'est bon, Bien évidemment, c'est pas leur faute. Hein. Ce qui me fout la rage, c'est que sur YouTube et Twitter, tu vois plein de gens qui les reçoivent. Bon, en retard aussi, mais eux le reçoivent. Alors que moi, bah, je... Donc, bah en fait, j'ai rien à proposer comme vidéo pour l'instant. Enfin, si, du coup, il va y avoir du gaming en attendant, avec quelques projets que j'avais mis de côté, mais donc euh, je vais pouvoir euh, continuer à avancer. Mais pas d'ouverture de Yu-Gi-Oh! donc désolé euh, en attendant, sauf si je le reçois dans la semaine qui arrive là, mais il y, a intérêt... il y a intérêt parce que putain. Non voilà, c'était une vidéo un petit peu pour tenir au courant de pourquoi il n'y a pas de vidéo. C'est con, mais bon, là, tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, n'a pas Twitter ou autre sur lesquels je communique. Marrage! Allez, tendresse et gaufrette au je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Tchuss Tchou